Salut à toutes et à tous les amis, c'est lille, lille 32 Aujourd'hui on se retrouve pour le podcast numéro 1, euh, Podcast le débat vidéoludique, et je suis en compagnie de mon acolyte de Toujours GPM. Salut à, toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast que vous aurez, je pense, toutes les semaines ou tous les mois, je sais pas, euh, on n'a pas décidé encore avec Lilian, on verra. Euh, donc euh, ce podcast est disponible sur iTunes SoundCloud, comme vous l'avez vu sur le trailer qui va sortir à, à la suite de l'enregistrement de ce podcast. Et on va tout de suite passer à la première news. Qu'en penses-tu, Lily eh Je pense qu'on devrait quand même présenter le sujet du podcast avant. Oui, Donc, euh, vrai, le podcast, effectivement, euh, effectivement. le débat. Donc, on va débattre sur quoi Sur la voilà, Wii U Sur le... euh, la console voilà. Nintendo voilà. Wii U, comme vous pouvez le voir, le titre du voilà podcast. La, le nouvel... euh, les voilà. débuts de la Wii U, l'avenir ouais, de la Wii U, euh, comment s'est portée la Wii U ces derniers mois euh, les jeux ils sont sur la Wii U. On va faire un débat total sur voilà. la Wii U. Euh, va, on, va, on, va euh, commencer... on va également voir euh, les jeux les plus vendus de la Wii U, les jeux qui ont le mieux saisi leurs critiques, et également une petite news sur la 3DS, et les jeux qui vont sortir en mars 2013. On, on attaque de suite avec les news, euh, donc on va aller très rapidement sur ce point-là, vu qu'on que les news de la semaine, il n'y en a pas eu énormément. Donc, euh... Euh, tout d'abord, euh, deux coloris euh, pour la Nintendo 3DS au Japon. Light blue euh, et la, co, le light blue et gloss pink, voilà. Euh, donc euh, ce n'est pas des coloris pour Nintendo 3 XL mais bien pour 3DS normal. Voilà. Donc à Nintendo, euh, pense à cette console encore. Voilà, Japon. au Japon, je précise aussi. Hein. Je au sais Japon, oui si ah, non c'est c'est que au Japon justement, je ne l'ai voilà. GPM des avis sur euh, ces deux consoles, ces deux nouveaux coloris de console. Ben alors on a vu un peu les images sur ces deux nouveaux coloris de console, ça a l'air plutôt pas mal, d'ailleurs le light blue va beaucoup mieux comparé à, au bleu lagon qui était déjà sorti en Europe. Euh, le close ping bah ben, pour les petites fillettes tu vois et ben ça plutôt pas mal, ça ressort pas mal avec l'écran supérieur et l'écran inférieur de la 3DS. Moi je trouve ça plutôt pas mal, est-ce que ça va sortir en Europe là par contre On sait pas. Ouais enfin il ferait mieux quand même de dépenser leur argent à faire autre chose parce que. Bon, des nouveaux bah, col des coloris de 3DS. Je bien parce qu'au début quand même de rappelle, la 3DS, je rappelle quand même que la 3DS, il me semble, une quarantaine de coloris disponibles. Une euh, quarantaine. C'est sûr, mais c'est quand même Et bien de on, un... on a bientôt, on a bientôt dépassé la Game Boy Advance. C'est voilà. Bientôt, euh qu'il y 46 sur la Game Boy Advance, coloris ouais. disponibles mais c'est voilà, quand même bien de rajouter un peu de coloris sur la de... de nouveaux coloris sur la nintendo 3ds parce que quand même au début il euh, n'y avait pas beaucoup voilà. ça élargit le choix justement de... ouais, voilà exactement parce qu'une fille euh, peut-être que ça choisira pas les couleurs du genre noir rouge ou bleu et que ça préférera forcément rose c'est pour s'adapter à tous les publics voilà bien. exactement comme nintendo sait si bien le faire euh... voilà. on passe de suite à une des des, gros, des autres grosses news de la semaine Assassin's Creed 4 euh... Dark, Fla euh, Dark Flag, il me semble, a été annoncé par Ubisoft, euh, on attend des précisions sur ce titre, mais il sortira dans les fins 2013-début 2014. On n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, en tout cas. Euh, autre news concernant un peu plus Nintendo, la Wii Mini a été annoncée pour le 26 avril 2013 en Europe, euh, donc en France, en Allemagne, en Allemagne, donc on a quelques. Cette console n'est pas dotée d'une carte SD, il n'y a pas de connexion d internet, voilà disons. Elle n'est pas compatible GameCube. Voilà euh, La console euh, sans intérêt. Voilà, sans dis dis disons, c'est peut-être pas une console sans intérêt parce que c'est quand même moins cher oui. qu'une Wii. Mais donc, euh... en, en gros là ça devient carrément une GameTube. Euh... Mais sans la compatibilité GameCube. Voilà, et avec peut-être des graphismes. Bon non j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Voilà, donc euh, cette console est. je vois pas l'intérêt mais elle sera proposée quand même à 79€, un prix plutôt intéressant. Sachant mmh. qu'on aura une manette Wii Motion mmh. Plus rouge avec un autre Voilà. Voilà. Euh, JPM, je te continuer euh, Bah, euh, exactement. Euh, bah, on va passer à au... la prochaine news qui est. Euh, une autre news euh, Rema Legends euh, aura un mode euh, multijoueur, euh, une sorte de démo. Mais ce sera un mode multijoueur, alors on ne sait pas trop comment, passé, comment ça va se passer. Ce sera sur Nintendo Wii U pour euh, confirmer, enfin euh, pour euh, s'excuser en quelque sorte du retard du jeu qui devait sortir normalement le... Voilà, le euh, Line Up, ouais, il devait sortir au Line -in Up. Non, Line Up, GPM. Line Up, voilà, parce que l'Ian, ce toujours non, de négociation été... et de sa faute, je l'ai raté, voilà, je suis Donc, désolé. Il a voilà, été euh, reporté à février, sauf que il a été encore reporté à septembre. Nintendo a perdu son exclusivité, Donc euh, voilà, il va sortir oui. sur Xbox PS4 et PS3. Avant, et là, oui. euh, avant de la sortie sur Wii U. Bien ouais, sûr exactement. que non, en même temps. En même temps, oui, enfin bref. Donc bref, euh, donc pour combler ça, ils, ont sorti... ils vont sortir une démo euh, online qui sera en quelque sorte des niveaux avec des fantômes euh, qu'on pourra voir, euh... on pourra concourir d'autres fantômes, il y aura un multijoueur local aussi. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais il est toujours utile que le jeu reste quand même plus in... ouais. restera quand même plus intéressant sur Wii U avec l'interactivité du gamepad avec la console et le jeu. Ce sera toujours mieux que sur PS3 ou euh, Xbox avec une simple manette comme on a vu sur Rayman Origins. Voilà, je peux rajouter un truc Vas-y. Bah, apparemment, euh, le mode multijoueur de Rayman, si j'ai bien compris, il euh, y aura un, p euh, ce qui est dégueulasse quand même, c'est qu'on pourra pas choisir son personnage. C'est, c'est pas logique, je sais, mais on pourra pas choisir son personnage. Le premier joueur sera Rayman, l'autre sera Globox, si vous connaissez, et les autres, ce sera les petits persos de Rayman, merde, comment ils s'appellent, déjà, ces petits trucs. Les tu looms. te souviens, toi, comment ils s'appellent? Voilà. non, pas les Looms. Les Looms, c'est les... oh, sais, tu sais c'est les, ouais. les gamins, tu sais, dans Rayman 3, ils chantent, ils dansaient à la fin. Enfin, on bref, on bref, passe voilà. de suite à, à l'année suivante, tu sais. Donc, euh, What Jogs a été officialisé sur Wii U. Euh, donc, on a eu une jaquette. Euh... Euh, donc, le jeu, genre, pour pour rappel, sortira sur PlayStation 3, Xbox 360, Xbox 3, PS4, PC et Wii U. Euh, donc, on peut espérer avoir une espèce de sous version pour Wii U, PS3, 360, étant donné que la PS4, PC et euh, Xbox 3 seront euh, puissants, euh, seront plus puissants en termes de graphisme Donc, on espère euh, avoir pas trop une sous version euh, bâclée. Ubisoft cherche pour le moment à comment utiliser le, le Gamepad de façon... Euh, comment utiliser le Gamepad sur Wii U. Et apparemment... Et nous voilà, a... ex... Ouais, c'est vrai qu'ils exploitent au maximum euh, le, le Gamepad Ubisoft. Hein. On est les meilleurs, les gars Ouais. Euh, <rire> et donc, on une application Android et euh, sur Store est prévue pour euh, contrôler en quelque sorte le jeu. Euh, vu qu'on le héros en une sorte de téléphone portable qui sort, on pourra faire comme le héros a un téléphone portable. On ne sait pas trop comment ça va marcher. Mais ça va marcher. On passe de suite à notre débat. RPM, as-tu quelque chose à ajouter concernant les news de la semaine Tes avis, tes impressions Sinon, on peut passer au débat directement, alors bah, Disons qu'on n'avait pas beaucoup de news, donc on s'excuse. Voilà. Voilà, mais c'est pas notre faute. <rire> donc, on passe de suite <rire> au débat. Euh, c'est parti. Alors, on attaque de suite avec notre gros débat. Le débat, le sujet principal voilà, de ce podcast. Sur la Wii U, effectivement. La Nintendo Wii U. Alors. alors, on va évoquer de suite les raisons de son annonce. Euh, pourquoi Nintendo elle a la cette sortie en fin 2012 alors qu'il aurait pu était bien avant Alors GPM, euh, les raisons de son annonce Je vais te laisser débattre au fur et à bah, Les raisons de son annonce, euh, c'est très simple. Déjà, Nintendo voulait tout simplement euh, donner accès à une console pour tous les joueurs, euh, que ce soit les joueurs euh, casuals comme on est l'homme ou les joueurs gamers, en proposant des graphismes assez bons et euh, des jeux quand même innovants qu'on peut jouer tout simplement en, en Les graphismes, famille. on verra ça plus tard. Ce... Oui, c'est vrai, pardon. Ce et... point-là, plus tard. Voilà. Mais en fait, ils voulaient tout simplement inventer une console qui plaît à tout le monde, comme ils le disent si bien dans l'E3. Voilà, ils voulaient il voulait se mettre à un niveau euh, en proposant des graphismes corrects. Voilà, exactement. Voilà. Euh, on va passer de suite aux ventes de la console. Les ventes de la console ont été très très faibles en janvier et en février. Euh, donc Nintendo est assez déçu selon euh, selon les retours euh, en, vers novembre-décembre la console s'est plutôt bien vendue mais on peut observer par exemple euh, en le 30 janvier une rupture de stock assez massive de la console euh, étant donné que certains joueurs n'ont pas eu accès à leur console ça fait que ça a réduit les ventes euh, moi personnellement par exemple j'ai pas pu avoir ma Wii U le 30 novembre donc du coup je passe les et j'ai pas pu l'avoir donc du coup je ne joue pas ma Wii U et euh, donc on va voilà. GPM ah, ah moi la Wii U pour euh, l'instant c'est pas trop mon sujet d'intérêt hein. Je verrai peut-être l'année prochaine mais pour l'instant euh... voilà, donc des ventes assez décevantes pour une console qui semblait euh... bah, qui semblait plaire Ativez... aux joueurs en fait. Se... Euh, mais en fait pour l'instant la console n'a pas assez de jeux pour, pour, pour plaire euh, aux joueurs, pas assez fait. de jeux quand même, il y en a je pense il bah, y a, y a du choix mais il n'y a pas euh, assez de gros jeux. il voilà. en fait. y a pas assez de gros jeux. De gros de gros disons gros que jeux. les jeux qui sont sortis, c'est des jeux bah je sais pas comment les décrire en fait, c'est des jeux C'est des jeux pour tout le monde. Voilà, les jeux casuels. Ouais, voilà, les jeux casuels. Euh, de toute façon, enfin, les, les, jeu les, jeu les, plus, les jeux les plus exception. vendus, c'est Nintendo Land vendu avec la console du Super Mario Bros. ou les oui. zombies. Voilà, bah C'est les jeux c'est les jeux que les joueurs voulaient, quoi, et c'est les jeux qui ont été beaucoup mis en avant par Nintendo Direct. C'est pas les seuls, hein, mais c'est les jeux qui ont été mis en avant par Nintendo Direct et que et les joueurs voulaient. Et pas tout simplement voilà, bah, ouais, ouais, voilà, dans Les publicités, je, je me demande qui a vu une pub pour Assassin's Creed sur Zombie, sur sa télé, quoi. C'est ça. Euh, ouais, Assassin's Creed, c'était un jeu des Ouais, en plus. Juste, petite parenthèse sur ça, Monster Hunter 3, Monster Hunter Tree, a fait quand même 200 000 ventes au Japon, rien que sur les deux premiers mois de lancement, le jeu est déjà sorti au Japon. Il n'est pas encore sorti en Europe, mais on espère quand même des ventes assez conséquentes pour ce titre quand il sera arrivé dans nos contrées et aux états unis Attendez, voilà. mars 2013 pour ça. Et bien, on passe tout de suite aux meilleurs jeux de la critique sur Wii U. Donc, les meilleurs jeux de la critique sont Assassin's Creed... Batman Arcade City et Mass Effect 3. J'ai pas dit dans l'ordre. Je précise quand même ces jeux ont sont sortis sur les autres plateformes bien avant. Voilà, Donc, moi, Mass Effect est fait que es sorti un an avant, bah, Assassin's Creed voilà. est sorti il a pas très longtemps mais pas Donc bah, pourquoi ces jeux sont les ont le plus le saisis la Eh bah, ben tout simplement parce que, que c'est des valeurs sûres. Voilà, c'est des valeurs voilà, des jeux, sûres, des jeux déjà sortis sur le voilà, console, on sait, déjà, on on sait déjà leur contenu, on sait voilà, on sait déjà tout simplement leur histoire et y est retrouver sur Zombie U. Bah cool, et puis tout simplement c'était cool. des jeux que si jamais on les avait pas encore sur euh, sur console concurrentes on pouvait en profiter sur euh, Wii U si on avait acheté la Wii U voilà. enfin bon personnellement j'aurais pas acheté une Wii U pour ça ou t'as si, si jamais si j'aurais une PS3 ou une Xbox j'aurais pas acheté une Wii U pour jouer à Mass Effect personnellement voilà pour, mais euh, d'autant que sur les autres plateformes c'est beaucoup moins cher que sur euh, sur euh, Wii U quoi puis, concernant les graphismes, ces jeux, les graphismes sont déjà assez évolués. avec ouais, voilà, Ils sont entiers en fin que... de vie des consoles concurrentes. Ah, bah oui. Donc, sur Wii U, ils ont juste adapté, quoi, un oui. petit peu amélioré pour Assassin's Creed 3. Voilà. Exactement. Euh, voilà, concernant les... Parce que quand on regarde zombie ZombiU, les graphismes ne sont pas exceptionnels. Bah, euh, oui il faut l'avouer les oui, graphismes les, les là, que... comme tu le dis, c'est les débuts de... c'est les, les débuts de la, euh, les débuts euh, voilà, de la où les ça, va de la ou quoi, ça va mais ils auraient quand même ça pu ça faire un petit peu mieux c'est euh, comme, comme par exemple les, les débuts des autres consoles genre les débuts de la PS3 les jeux étaient tout bonnement moches faut le dire ouais, c'était quand même en 2007, hein. en 2013 est-ce qu'on peut faire des jeux aussi... pas moches est-ce qu'on peut faire des jeux aussi peu évoluer en termes de graphisme est-ce que c'est possible oui c'est possible voilà mais... Bah c'est simple tu prends un jeu tu fout plein de pixels dedans euh, au hasard complètement et c'est bon tu fais un jeu pour rien hein, c'est super facile hein. <rire> Je <sais pas>. puis <rire> la moitié ne s'est pas ne s'est pas ne pas très vendu parce que tout simplement il y a pas mal de gros jeux qui ne sont pas sortis au line up de la console euh, on a par exemple Scribblenauts Unlimited qui était un jeu que pas mal de personnes attendaient Pikmin 3 n'est pas sorti aussi, ça. Pikmin 3, il y a ah, pas oui. en fait, il voilà. euh, y a Rayman, euh, Legend, Rayman qui Legend qui a vraiment, bon, été, bah, qui a vraiment voilà. été déçu de pas sortir online. En et gros, up, il que a un des gros jeux. c'était voilà, normalement c'était une exclusivité Nintendo Rayman Legend, Comme finalement, euh... finalement d'une ça sort en septembre et pas, pas, pas en février. De deux, on perd l'exclusivité. Enfin, franchement. Euh... Bah Nintendo, ah, a flopé, Nintendo, voilà, euh... Nintendo a flopé, voilà. Nintendo a flopé. C'est foutu de la gueule des jeux. Bon, c'est pas complètement. Non, c'est Ubisoft. C'est Ubisoft. Bon. C'est à cause Ubisoft, pas Nintendo. Désolé, je modifie mes propos. Nintendo s'est fait Peggy 18 par Ubisoft, et du coup, voilà, ils sont dans la merde. Nintendo, ils peuvent plus proposer de l'exclusivité. Autre jeu qui sortira maintenant en mars Lego City Undercover, un jeu qui avait l'air plutôt marrant avec le personnage, je sais plus comment il s'appelle, un policier. Ça avait l'air un jeu tout plein d'humour voilà un, un jeu un énorme, bah, un jeu à la sauce, un un bon à la sauce lego, quoi les jeux à la sauce, un, lego, voilà, souvent, à la sauce lego en voilà, général c'est très bon voilà c'est très bon enfin, non, sauf, non, non, sauf non, non, certaines opus mais normalement les, surtout ce les jeu là lego, non, avec non, non. Des, de la qualité graphique plutôt bonne et, euh, et de l'humour qu'il nous avait proposé par exemple dans l'extrait le, dans qu'il nous avait dans montré les, dans, dans les extraits de la nuit avec le petit shibata lego c'était sympa, c'était l'exclusive un jeu qui donnait bien envie mais il n'est pas sorti The Wonderful One and 1 ici de Platinum Games. Ouais, un jeu euh, qui avait l'air pas mal où on incarnait un personnage euh, qui dit un trailer euh, one and 1 oh, voilà. oh, le... <rire> Non, non c'était oh, le... One and Non, c'était pas One and non, non, c était c était, One, c'était and One Android, on un... One Android Modifié en anglais, c'est One and 1 un... oh, oui, one... oh, hein. Ouais. Oui, mais le jeu s'appelle The Wonderful One and One. Bah non parce qu'il y a un 0 au milieu. Non, le jeu s'appelle The Wonderful One and 1, désolé, bref. Ouais. Euh autre jeu Wii ouais. Fit il y a plein de casuals être qui attendaient ce jeu. Et plein casuals, peut-être pas, parce qu'on a déjà wi mais bon, euh, c'est vrai. Ouais, en plus, les graphismes, c'est du niveau de la Wii Sports. Oui. Pikmin 3, on l'avait déjà parlé. La euh, bah, Pikmin tout 3, jeu, en fait... fait euh, attends, attache-toi sur Pikmin 3, j'ai l'impression... Oh, Pikmin 3, on s'en fout, et hop, on passe vite. Non, Pikmin <rire> 3, Pikmin 3, il a été quand même... C'est un jeu qui est pas sorti online, <rire> et c'est quand même dommage, parce que en voyant les graphismes... Petite, par petite parenthèse sur Pikmin 3. Euh, depuis l'épisode GameCube Pikmin 2, les fans attendaient un niveau depuis 2 3 mais on ne l'a pas eu. Le jeu, à la base, a été développé sur Wii, puis il a été reconçu pour l'adapter sur Wii U. Donc C'est pour ça qu'on peut voir des graphismes qui sont beaux, mais ils ont juste changé en quelque sorte les textures, qui ont un petit peu amélioré. Mais quand on voit que ce jeu est jouable à la Wiimote exclusivement, et, et qu'on peut se servir de gamepad uniquement pour la map, c'est un petit peu dommage de, de, pour un jeu Nintendo de ne pas exploiter à fond les capacités de sa propre console. Enfin, voilà. C'est un peu dommage. Voilà, et bah Raison de plus pour euh, pour décevoir, vu qu'il est pas dans le line-up, les fans qui attendaient Pikmin 3, line-up. <rire> line ouais bon, merde tu me fais chier là, avec cette prononciation, enfin bref. Euh, toujours est-il que... Est-ce que la Wii U est-elle intéressante actuellement euh, Je répondrai non, pas pour le moment. Ah elle si quand même elle, elle a son taux de elle, elle a quand même pas mal de jeux, elle a l'air taux d'intérêt finalement si on Ouais finalement c'est un bon jeu Voilà ouais. Zombie si on passe le terme graphisme moi l'utiliser vu que c'est le début de la console finalement ZombiU est pas trop mal il respecte son thème on de sait pas, on pas encore. de survival voilà. rôle, mais en voyant beaucoup de vidéos on voit que les gens flippent quand même hein. euh, <rire> Voilà nous, nous nous tu vois nous on est les peureux tu sais on reste derrière notre écran on reste derrière notre allez vas-y vous avez peur à notre place non sans flouance. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous ferait acheter une Wii U actuellement Bah le Mario Bros. 2 Même si j'ai déjà le plus DS Wii. Euh, pff, ouais, voilà. ouais, disons qu'à force euh, c'est tu, tu. La force veux, on en bout tu du veux, Mario Bros. Mais ce qui pourrait nous faire acheter de la console, c'est le Monster Hunter. Si on est fan de Monster Hunter. Mmh. Euh, le Pikmin. Mmh. Le Rayman Legend, évidemment. Mmh. Le prochain Zelda, ça je pense que beaucoup de fans vont acheter la console uniquement pour le prochain ouais, Zelda. Mais le prochain Zelda faudra attendre un peu quand même, c'est fin 2013 attendre, je crois. Voilà, si, non c'est si, si. fin 2013, c'est le, le, le nouveau Wii Ah ils ont pas encore de tête pour le nouveau Zelda. Donc bref, pour l'instant la Wii U est, à, est de toute façon, proposée à un prix beaucoup trop cher. Euh, c'est 315€. Bah, je, 315€ si on a un bon prix pour un pack premium de Nintendo Land. Mais disons que la TVA euh, joue pas la un intéresse. rôle, comme dit Lilian parce que la TVA on, dans oh, mais on l'a dans le on l'a sur toutes les consoles hein, faut pas croire. Ouais mais quand même 100 euros. Ouais, C'est pas euh, grave, C'est compris qu'au Japon de la on enlève la TVA on se dit les Japonais. Pff, je dis ça je dis rien. Enfin. rien. Enfin, enfin, <rire> rien, enfin bref. Euh, aussi petite, euh, petite parenthèse, petite parenthèse. Hein. Il a dit qu'il y avait un nouveau Wind Waker. Oui, il y aura un remake de Wind Waker. On a oublié de le dire dans les news, mais il y aura un remake de Wind Waker non, qui était prévu dans le Nintendo Direct. Voilà. J'ai pas eu tu quelque chose à ajouter pour euh, ce débat eh Ben, disons qu'on. Euh, là, oui. C'est une console oui. qui n'est pas oui. exploitée. Voilà, tout simplement, c'est une console bah quand qui n'est pas exploité. Comme toutes les consoles, ouais, genre, genre, ouais, on va aura... voilà. Après, il console... y en a qui ne resteront voilà, plus. Voilà, faut... il faut, à chaque sortie de console, vous devez vous dire Mais je vais quand même attendre un tout petit peu, genre 1, 2, 3, 4, Une baisse de prix de 2 des jeux, c'est toujours ça, de toute façon. Voilà, concernant la Wii U. Bah, on va maintenant passer. On va... Petite... Petite parenthèse sur euh, la Wii U. Euh, concernant Monster Hunter 3 Ultimate. J'ai oublié d'en parler c'est la deuxième. Hein. Voilà, euh, donc en fait, euh, le jeu sera compatible. Sur, le jeu, il y aura deux versions du jeu, une 3DS, une, et, une... Wii U, ouais, et les et deux pour... seront compatibles entre elles, ouais, voilà. Exactement non, comme, c'est euh, un exemple tout pourri, exactement comme Animal Crossing. Je suis désolé, Lee, on n'aime pas Animal Crossing, mais faut que je fasse non, la mais c'était pas ça la news. Ah bon Mais c'est quand même ouais, compatible entre deux, je te jure, c'est quand même compatible <rire> entre deux. Oui, mais c'est bien. Mais euh, en fait, je ne sais plus pourquoi. Il y aura un mode online sur Wii U, et il y aura un mode online sur Nintendo 3DS. Sur 3DS, pour accéder au mode online, je vais vous expliquer la procédure. Il vous faudra le jeu sur 3DS, le jeu sur Wii U, une Wii U évidemment, une 3DS, et, attention, le Wii LAN adaptateur. Vous avez ce petit boîtier que personne n'a jamais acheté et vous avez sans doute vous dans, dans les E3. Euh, en fait, ce boîtier servira à connecter à la Wii U au câble réseau. Euh, parce que oui, ça marchera uniquement par câble. On pourra connecter une seule 3DS. Et grâce à ça, on pourra jouer online avec une 3DS. Pourquoi ne pas développer un mode online directement sur la 3DS euh, Capcom, qu'est-ce que vous avez fait Alors en gros, ça veut dire qu'on doit s'acheter la Wii U, le jeu sur Wii U, Pognon. la 3DS, le jeu sur 3DS, et le Wii U et Mais non, c'est pas une question de ça, c'est... Oh si, si, si, on a besoin d'une ben. Wii U, d'une 3DS, des deux jeux... Sur la, sur la 3DS et sur la Wii U, je vais vous dire pourquoi pas produire un mode online pour la 3DS et un mode online exactement. pour la surtout, Wii U. Si on a déjà, si, surtout que si on a déjà une Wii U, pourquoi acheter la version 3DS oui, La version Wii U c'est très largement supérieure à la version 3DS. Voilà, mais voilà, il y a une petite raison de fric, pognon, cash. Bah oui, mais bon, à ce point-là, c'est ça, ça peut... euh... même plus une question de ça. C'est leur développeur qui ont mal travaillé, c'est tout. oui. C'est quand, quand même dégueulasse pour les travail, joueurs. Je suis désolé, mais les, sûr parce que... les joueurs n'ont pas acheté une version Wii U pour pouvoir jouer au mode online de 3DS. Je non, suis désolé. Si si ça pas une mise à jour ou, ça... euh, de toute façon le jeu n'est pas encore sorti. c'est pas, pas, pas sorti, mais, mais euh, déjà on, on, on Japon, sait que le jeu déjà il va être mal accueilli parce que tout simplement. Non, le jeu va être très bien accueilli. Le jeu ouais, ouais. va être très bien accueilli, ouais, mais si on sait tout ça, le jeu, si on est une personne sensée, je dis, le jeu là vous l'accueillez très mal. Déjà quand les démons ont pas très, pas très bien. Selon certains témoins. La a... démo Wii U et la démo 3DS, j'ai personnellement j'ai essayé la, la version 3ds de la démo. Et franchement ça claque pas. Hein. Même la version PSP était un peu meilleure je crois. En termes de graphisme bon c'est un petit peu plus joli mais.. Disons que tu compares une... Voilà. une PSP avec beaucoup de puissance à une 3DS qui mise surtout euh, sur C'est le... quand même plus puissant une, une 3ds qu'une PSP hein. Ah bon Mais c'est sorti bah, sur le PSP, bah, c'est bah, pas, oui. plus... pas plutôt PlayStation Vita non, non, non, non, elle est pas sans démo. Ah, pardon, oui, bon, je, je confonds excusez-moi. Non, je parle, du, je parle du, Monster Hunter, je sais plus quoi, sur OPSP. Ah. Et niveau, sur Wii U, je sais pas, j'ai pas, j'ai pas regardé, en fait, mais apparemment, selon les... Selon certaines personnes les... qu'on veut, euh, qu'on a demandé, apparemment, la démo n'est pas voilà, tellement ouais, oui. tip-top, on est dans la, un niveau... La n'est pas terrible. Ouais, ouais. En plus, il y a un, le mode facile, bon, on va pas s'attaquer sur la démo, mais... En plus, le jeu, elle est super dur. Oui. Bref. Euh, on passe de suite, euh, à notre nouvelle rubrique, GPM, comment s'appelle notre nouvelle rubrique? Oui le bordel what the fuck. Oui, je sais, non. Tout voilà, on n'avait pas d'autres noms, on essaiera ouais, de essaie changer ça quand même. <rire> Donc, la pr le premier bordel what the fuck, c'est la rumeur concernant les graphismes à la ramasse de la Wii U. Et oui, vous en avez forcément déjà entendu parler. Effectivement, dans beaucoup de commentaires YouTube, vous voyez souvent quelques trolls, et je dis bien troll, et je pèse mes mots en disant troll, trois fois de suite, je sais, trois, triple combo. Bref, vous dites comme ça, ou comme vous voulez. Euh, les trolls disant « Ouais, la Wii U c'est trop moche hein, les graphiques de la PS3 et de l'Xbox 360 c'est vachement mieux !» Et ben seul troll, vous mettez « Répondre » et vous lui dites « Tu fermes ta gueule et tu vas te cocher !» Alors, tout simplement parce que euh, la Wii U en termes de matériel... Alors certes, le processeur est moins puissant sur Wii U. C'est uniquement un 4 coeur de 1,26 GHz, c'est pas énorme, mais ça suffit apparemment. L'il y ingénieur Concernant le, le GPU de la Wii U, donc la, la plus graphique... Elle est largement plus puissante sur Wii U que sur PS3 et, euh, PS et Xbox. Et même concernant les jeux, quand on compare par exemple le Most Wanted, euh, de la Wii U et le moins puissant de la PS3 et de la Xbox. Euh, oui, celui de la Wii U qui, qui est le plus beau. Qui, hein. qui est le plus beau Il y a je, plus d'effets Désolé, de mais arrêtez les trolls, quoi. Euh, je sais bien que vous que vous êtes fan de la PS3 et de la Xbox, mais la Wii U. Désolé d'utiliser ce terme, mais c'est la première console de la huitième génération. Donc c'est forcé d'être meilleur qu'une PS3 et une Xbox 360. Voilà. Parce que c'est des consoles de septième génération. Surtout voilà, que quand même, on dit que la Wii U c'est moins puissant et tout, mais je rappelle quand même qu'elle doit envoyer des flux de vidéos en streaming au gamepad. Et ça, c'est pas négligeable. Enfin, et le Gamepad doit envoyer lui-même aussi des flux taxis et des flux de boutons. Donc c'est quand même. Y a, le processeur charge beaucoup avec ça. Moi j'y connais rien au niveau processeur, il s'est trop formé. Hein. <rire> si, si vous voulez. Eh hey, tu veux des termes techniques Adresse-toi à Lilian. Eh hey, tu veux des termes complètement cons Adresse-toi à GPM. <rire> donc euh, voilà. Et on va le tout suite de suite passer à la prochaine. Euh, Prochain. Bah bah oui, c'est la seule... c'est le seul bordel what the fuck. On va donc passer aux sorties. Les sorties du mois, alors euh, tout d'abord on a retenu que les sorties qui, ouais, qui nous intéressaient, parce que, intéressant. Intéressant. Parce que enfin, sincèrement, euh... <rire> Monster Height, c'est vraiment le jeu que tout le monde veut acheter sur Nintendo 3DS, n'est-ce pas Lilian Exactement, j'ai acheté ma 3DS uniquement pour ce jeu, ah, quand quand j'ai su qu'elle allait sortir, j'ai acheté ma 3DS. Il est trop beau, ah, Elle est trop beau ce jeu en lui fille <rire> oh, elle doit être excellente, elle doit être... Peggy 18 Enfin bref, non, on a juste... Donc on a l'infernal programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima. Kawashima pouvez vous pouvez vous rester concentré, vous concentré. Donc Ça On avait eu une petite présentation à Nintendo direct, euh, on voyait Iwata en diable, c'était assez marrant. En Iwata en ma Et attends, attends, une petite précision sur le programme d'entraînement. Iwata Diab, est dit en diable, mais c'est normal, parce que le... j'ai fait tomber un paquet de cookies, vous en foutez. Euh, euh, parce que le Dr Kawashima dans le jeu va être un diable, parce qu'en en fait, ce jeu... C'est inspiré du vrai jeu entraînement pro de programme de Tsukawashima et c'est une version extrêmement améliorée en fait. C'est du genre les jeux c'est des c'est des trucs de fou quoi parce que euh, c'est une grosse science en fait ils ont ils se sont aperçus que tout simplement euh, les gens n'étaient pas assez concentrés alors du coup sur 3DS ils vont faire un jeu enfin bref voilà c'est c'est le gros bordel quoi ce jeu mais si vous vous êtes si vous voulez rester concentré ben bah, achetez ce jeu voilà <rire> voilà euh, ensuite on a Castlevania Lord of Shadow Mirror of Fate voilà, bah euh, oui, ce jeu... Castlevania, c'est toujours intéressant à garder. Voilà, euh, on a eu une démo de ce jeu sur le de la Nintendo 3DS. Et franchement, dire. ça peut être. Enfin, mis à part les problèmes de frame rate qui euh, sont un peu comme ça, ça, ça, ça a l'air mal. Mm. Donc, non, je le prendrai pas, mais pour les fans du genre, euh, je, je vous conseille. Alors, Ensuite, euh, Monster Hunter euh, 3 euh, Ultimate. Voilà, double sur les, sortie les deux plateformes. sur les deux plateformes. Et, euh, bon, on, en a, on vous a déjà parlé des deux, et laisse-moi l'annoncer, Lilian, celui-ci. Ah, le si. très attendu, le magnifique... Et je dirais le jeu que je crois que je vais m'acheter à Noël. Luigi ah ouais, Maison. Sais. Oui, à Noël. Ouais, je m'en fous. Mansion. Luigi Mansion. L Luigi Mansion. Mansion 2. Alors, Luigi Mansion 2, pour ceux qui savent pas, les gros trolls, c'est la suite. C'est censé un être suite, la suite. C'est pas nos auditeurs, de... GPR. Ah, oh, non, mais c'est bon, j'ai le droit. C'est la suite de Luigi Mansion. Euh, sur le jeu, sauf que j'ai tu t'es trompé c'est pas Luigi Mansion mais Luigi Mansion Dark Moon. Oui bah c'est sur le jeu, nos, le on a pris, on a pris nos sources de jeuxvideo.com et sur jeuxvideo.com c'est décon c'est écrit Luigi Mansion 2. Luigi Maison 2, enfin tu l'appelles comme tu veux. Mais oui le vrai nom c'est Luigi Mansion The Dark Moon qui est la suite de Luigi Mansion sorti sur GameCube qui était tout simplement une pure merveille vu que c'était Luigi qui reprend les rênes et qui remplace son frère Mario qui s'est fait emprisonner par le euh, acheter le jeu pour le savoir. <rire> Voilà le... Ouais, voilà Je vais pas le dire parce que je le sais mais je vais pas le dire. Euh, tu donc, le dis, jeu... je te pute Alors ce jeu, on va s'attarder un peu dessus. Ce ouais. jeu, alors on aura un mode online un mode online qui va déchirer. Sérieux hein. Oui, on aura un mode online. Je pas, pas au courant, il m'a pas Mais il fallait regarder Nintendo Direct, Oui, oui, j'ai pas regardé Nintendo Direct parce que j'ai n'ai pas ma 3DS. Et d'habitude, les Nintendo Direct, je regarde sur ma YouTube, 3DS. C'est sur Youtube aussi, les Nintendo Oui, DS, je et... sais, mais moi, je les regarde la nuit dans mon lit. Sur les... Merde, tu fais chier, voilà. Bref, ouais. <rire> voilà. Je raconte ma vie pendant le podcast, j'ai le droit. Jouable à 4. Donc on pourra jouer à 4. Il y aura un Luigi normal, un Luigi bleu, un Luigi aura. C'est le Luigi Super Smash Bros. Brawl apparemment. Si je suis bien. Sorti Wii U, on a Lego City Undercover et Zombie Hunter 3 Ultimate pour ceux qui n'ont pas suivi le podcast. C'est juste, on l'a dit il y a 30 secondes, mais je le redis au cas où. Monster Attentive, ouais. Monster voilà. Donc Lego City Undercover, euh, bah voilà, c'est le jeu on vous a déjà parlé, le jeu avec le policier. ce serait cool qu'on ait le nom, mais bon, on l'a pas, on est désolé. Euh, cherchez vous-même. Oui, de... euh, je sais pas vais... <rire> euh, Bon pour conclure ce podcast, euh, là où il bien ou pas Bah, bah bien moi je dirais parce qu'elle est pas assez exploitée mais je suis sûr que si on l'exploite cette Wii U peut vraiment être une superbe console dépassant je pense toutes les consoles qui vont sortir mais il y a la ps4 et la Xbox 720 oui parce qu'il y a une Xbox 720 qui ben vont quoi. sortir et là la Wii U bah en termes de graphique c'est sûr que là ouais. ça va faire mal voilà Nintendo est en retard niveau graphisme mais ils nous font quand même de superbes jeux de superbes jeux voilà on ah, attend oui. toujours le Mario 3D et le Zelda et là ça va claquer bah, c'est sûr que ça va claquer. Euh, et puis voilà, tout simplement, et ben voilà, c'est la fin déjà. C'est la déjà fin de ce podcast. Putain non, c'est déjà la fin, je suis dégoûté, non, non. <rire> On va devoir attendre le mois prochain jusqu'au prochain podcast, ça fait chier Le prochain podcast je parlera, euh, on verra le, le prochain podcast, on, on verra. Peut-être que si on a plus on de Nintendo, Nintendo direct et qu'on a plus de sorties, on pourra avoir vous... plus de contenu parce que là, le, le podcast, je vois sur Audacity il une fait à peu près trente ouais une demi-heure trente minutes, ce qui, est un euh, qu un... ce qui est quand même pas mal pour ouais, un ce premier qui est podcast. Quand même, bah, pour un premier podcast, je trouve qu'on s'est bien marré, qu'on a bien exploité. Ouais, je sais, je teste nos trucs et pendant Watcher ouais, 3. Ouais, ouais, ouais. Hein, un petit mot. Bah, juste, euh, vous pouvez commenter ce podcast mm. parce que franchement, on, on a besoin d'amélioration. On sait que ce podcast n'était largement pas parfait. Mm et qu'il a besoin d'être grandement amélioré, euh, on mmh. le dit de suite. Euh, mmh. Vos commentaires sont les bienvenus, euh, vos commentaires mmh. sur Edition sont les bienvenus oh, avec voilà, 5 étoiles oh, de préférence. Oh, ouais, <rire> voilà, et... Et 5 étoiles. Non, il n'a pas du euh... tout trollé. Lilian les... m'a très précisé en hors en hors euh, en hors podcast, ouais je sais c'est nul comme terme, de ne pas du tout faire de pub, mais alors là, euh, il fort quand hein, même Lilian, mettez 5 étoiles à notre podcast <rire> Donc voilà. Donc, euh, vous pouvez nous suivre sur nos chaînes YouTube respectives, mais ça on s'en fout. Voilà, ouais euh, C'est pas euh, du tout de la pub, pub non plus, je hein, précise. Ou, mais non, mais il faut, c'est un ami. <rire> vous, vous pouvez suivre le podcast sur SunCloud. Euh, sur SunCloud. Et sur notre chaîne YouTube respective, vous aurez peut-être euh, des images de comparatifs. Des images de comparatif, on voilà, va essayer si de, si de voir je suis assez doué, si Pro ne trollent pas du tout pendant une demi-heure. Voilà, Donc. exactement. Et euh, je fais pas donc on, la se, pour on, retrouve, euh, on voilà. se retrouve prochainement pour euh, le podcast suivant voilà, on espère je... que ça vous aura plu euh, voilà. comme je l'ai dit tout à l'heure, vos commentaires, vos remarques vos suggestions voilà, c est, c est sur le prochain sujet c'est toujours super utile mais ne mis... voilà. bon. vomissez pas dessus, c'est notre premier podcast on trouve essaie de faire de l'effort, on essaie d'être un du genre quand même qu on est des petits gens et, euh, et on veut juste avoir des avis euh, Des avis bien, voilà des avis On veut juste s'améliorer, voilà C'est tout, voilà, c'est tout On <rire> veut juste s'améliorer, euh, voilà. Je crois qu'on va clore ce podcast Le mot de la fin, GPM Euh... Marshmallow Ouais, ouais, c'est un mot de fin pourri D'accord <rire> Allez, au revoir A plus